Voilà les amis. Donc euh, le setup de ce soir pour la Lune. Donc le setup c'est quoi eh C'est euh, une caméra SV Bonny 305. Voilà. Mais surtout on a euh, ici un setup assez particulier, donc la petite caméra. Et puis tout autour, là, au bout, on a la SV501P, euh, donc SV Bonnie euh, 60 mm d'ouverture, 400 mm de focale. C'est vraiment une toute petite, toute petite euh, euh, tout petit setup. Voilà une, euh, ce qu'on appelle une lunette d'initiation pour les enfants. On va ouvrir la session. Alors, je suis désolé, j'ai attrapé un, un petit rhume pour que je vais avoir la sniffette. Alors, on y va. On va ouvrir le logiciel de capture d'image. Donc, ce sera Sharp Cap version 4.0. Voilà. Il y a une nouvelle version. On la mettra à jour plus tard. Voilà. Caméra. SV305. Donc, comme il y a du poids avec la caméra, chaque fois que je serre, ça plombe. Voilà. Ça tombe vers le bas. Voilà. Grosso modo, on a peut-être quelque chose d'intéressant ici. Voilà, hop. On essayer de ne pas trop bouger. Et puis on va essayer de faire une mise au point correcte. Voilà. voilà les amis, je vais me mettre ici dans ce petit coin, et ben voilà, on a la lune. Elle est plutôt pas mal. Mais écoutez, je vais me mettre un peu sur le côté pour qu'on puisse bien profiter du spectacle et je vais lancer la capture. moon et c'est parti alors on a une image assez assez sympa franchement pas mal ouais ouais, ouais. alors on a un petit peu cramé ici sur le, le bord là ici donc je vais essayer de voir si je peux régler le gamma pour essayer de récupérer quelque chose, euh, le contraste. Pas évident. Hop, je me mets ici. Euh, hum, hum, hum, hum. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de la saturation Hop. donc je vais régler les rouges un peu plus par là les bleus les green un peu plus par là aussi Et les bleus aussi ouais yep. c'est pas top tout ça voilà au niveau du contraste je vais arrêter la capture voilà. Je vais remettre hop, la lune au bon endroit. Est-ce que ce serait pas une question de mise au point du coup Là on est pas mal là, au niveau de la mise au point. Allez, je lance une capture. Hop, voilà. Je vais augmenter un peu le gamma voilà baisser un peu le contraste voilà qui est bien au niveau du gain est ce que si je j'augmente le gain non je le baisse par contre si je baisse l'exposition Écoutez, ça me semble pas mal hein, comme, euh, comme séance ce soir. On a du signal, hein. Mais cette petite... Euh, franchement, cette, cette petite lunette, elle est épatante. Hein. Elle a l'air de rien. Et elle permet de faire quand même des choses bien, bien, bien sympathiques. Hein. Franchement, euh, euh, pff, ouais, c'est bluffant, hein. C'est bluffant C'est méga bluffant Donc ici, on on a Coglienus, ici. Un peu de vent quand même, beaucoup moins que quand j'ai fait le, la séance en solaire. Mais franchement... Pff. Cette petite lunette SV105P avec la caméra donc SV305 euh, franchement ça a, ça a l'air de rien mais pour un, un débutant pour un débutant, c'est sympa. Voilà, on va arrêter là. La capture. On va essayer de faire du du one shot. Hop, je vais remettre La lune, hop, au bon endroit. Voilà. Allez, hop, on va essayer de faire un, un one shot, donc un instantané. C'est ici. On a une petite. Euh, on va essayer de se faire ça. Ah, on a encore un train. Voilà. Je fais des petites captures de de la lune. Franchement, sympa, c'est pas moi. Non, allez. Donc cette petite lunette, elle peut être utilisée euh, pour faire de lauto hein. tout simplement. Voilà. Alors, Maurice, ah, vous êtes tous les deux là, les, les enfants. Qu'est-ce que vous cherchez Bon, allez, nous on va se rentrer, hein, parce que commence à faire froid. Mm-hmm. <laughs>